Je vais demander à mon camarade Arnaud Pascal, qui est ingénieur pédagogique, à prendre de venir, puisqu'il va se faire le porte-parole de Christian, euh, Christian Colletisval, qui est enseignant en AES et qui ne euh, pouvait pas se déplacer aujourd'hui, et donc euh, qui, va nous, qui nous a donné ses diapositives pour qu'on vous présente un, aussi une idée de, de situation euh, d'apprentissage et d'évaluation qui, qui est en train d'être travaillée en AES. Donc dans la même temporalité hein, que ce que nous a présenté Sébastien par rapport à la, au déploiement, c'est un déploiement qui n'est pas encore euh, finalisé. Merci. Donc euh, pour les moins observateurs d'entre vous, je ne suis pas euh, Christian Colletisval, je suis bien Arnaud Pascal, je suis ingénieur pédagogique euh, chez euh, Apprendre et pour le projet Aspire. Euh, Christian s'excuse, il n'a pas pu se libérer aujourd'hui et c'est donc euh, moi que vous aurez pour les prochaines minutes pour expliquer ce que lui a mis en place. Je vais commencer par un préambule. Christian, euh, lors de la période Covid, avait déjà mis en place une pédagogie active au sein de son cours. Il s'agissait d'un travail sur dossier et je vais y revenir tout au long des minutes pour essayer de vous expliquer ce que l'approche par compétences en AES, sa discipline, euh, a changé, a fait évoluer dans un travail qui était déjà préexistant, ce qui arrive souvent d'ailleurs... Euh Finalement, Sébastien nous l'a très bien expliqué juste avant, c'est parfait, et donc nous allons ici essayer de nous concentrer sur la mise en place de l'approche par compétences dans un cours en économie, en licence 1 en AES, administration économique et sociale, pour ceux qui ne savent pas, et nous allons descendre un petit peu sur une granularité un petit peu plus fine que la maquette puisque nous allons nous intéresser à un cours. Maintenant, nous allons reprendre le quasi présent puisqu'il y a un démarrage d'un nouveau cycle AES en 2021-2022. Et avec l'équipe d'AES, nous avons réalisé, Aspire, euh, un référentiel de compétences. C'est l'équipe pédagogique, bien sûr, qui l'a réalisé. Et c'était un travail d'équipe de l'ensemble euh, des enseignants de l'équipe pédagogique AES. La finalité, ça a été la production d'un référentiel de compétences communes sur les trois années de licence en entier. Donc ici, je ne vais pas vous faire le détail forcément de, euh, de ces compétences, puisqu'on va rester sur la granularité véritablement. Du cours. Et c'est ce référentiel qui a été utilisé pour la première fois en licence 1 AES et plus particulièrement dans le cours de Christian, qui est un cours en économie, normal, introduction à l'économie, où il présente théoriquement les différentes théories économiques. Il a 30 heures de CM pour à peu près 50 à 60 étudiants, et cela dès la première période. Eh bien, il a dû. Évidemment, euh, faire évoluer sa maquette, en tout cas son activité, puisque déjà, il faisait un travail sur dossier, que je vais vous expliquer. Premier changement, il a participé au travail, on va dire, mutualisé pour les compétences, et il a fait évoluer sa, euh, sa SAE, puisque maintenant, c'est comme ça qu'on les appelle, ces situations d'apprentissage et d'évaluation, en fonction du travail mutuel, de, euh, de son équipe et donc lui s'occupe par exemple maintenant d'une de à deux compétences avec quatre acquis d'apprentissage. Je ne vais pas les spécifier, ce n'est pas ici l'intérêt. Donc il a réussi à, à, faire, à modifier euh, son, euh, son activité et il a donné... Est-ce que tu peux revenir un petit peu avant s'il te plaît C'est moi. Voilà. C'était pour être sûr. Il a réussi à faire euh, donc euh, à modifier son activité, et qui était préexistante. Donc ici, on va surtout parler de, ok, qu'est-ce que ça a changé pour lui Déjà, il a été beaucoup plus clair sur ce qu'il avait à faire, puisque maintenant, il n'avait plus ses objectifs individuels et pédagogiques. Il, avait, il les a conservés, bien sûr, dans sa tête, mais il avait en sus, et il a dû transformer un petit peu son activité pour coller aux compétences qu'il visait et rendre compte des, des apprentissages critiques qu'il visait plus particulièrement. C'est tout bon, je te remercie. Donc on va parler du déroulement concret de cette SAE, ce travail sur dossier. En parallèle de son cours traditionnel, de ses 30 heures donc sur les théories économiques, qu'il conservait évidemment, il a mis en place des séances d'explication et d'échange sur la nature des SAE et sur la PC en général auprès de ses étudiants. Et il leur a expliqué le travail qui allait être fait, le travail sur dossier. Concernant les séances d'échange, tout d'abord, il n'a pas mis les, les étudiants en situation tout de suite, comme ça, euh, à brûle pour poing. Il a pris euh, quelques heures pour leur expliquer la nature de l'APC et euh, du référentiel de compétences. Il leur a expliqué donc bien clairement ce que c'était la démarche, quelles compétences, quel référentiel, grosso modo, étaient visés dans l'entièreté de leur discipline, quelles compétences lui-même visait dans son cours et quel apprentissage critique plus particulièrement était visé, du coup, dans le travail de dossier Il leur a ensuite expliqué, s'il te plaît, je te remercie, avec des séances d'explication, cette fois-ci plus détaillées, concernant le déroulement concret de la tâche. Ici, le travail sur dossier, vous en connaissez déjà un petit peu la nature, j'imagine. Il s'agit de mettre des textes à disposition. Ici, c'était sur un LMS que vous connaissez qui s'appelle Moodle. Il y avait des textes qui étaient, eh bien sans étonnement, des textes en économie, qui traitaient par contre d'un cas particulier qui était le retour de l'inflation, sous différentes vues, points de vue économiques et théoriques. Tous les étudiants avaient accès à ces Moodle. Ensuite, il leur a présenté la manière, les questions auxquelles devaient répondre ces étudiants, et il leur a demandé de se mettre en équipe trois, quatre, jamais seul en tout cas. Après ce montage d'équipe, évidemment, les personnes ont commencé à travailler de manière plus ou moins autonome, puisque ce n'était pas toujours en face-à-face -face que le travail en équipe était réalisé. Et voilà ce qu'il leur demandait. Ils devaient suivre un canevas, ce sont des étudiants première année, en première période, pour les guides. Tout d'abord, prendre connaissance des textes. Merci. Deuxièmement, bien entendu, on va aller chercher les textes, mais vous allez devoir, cette fois-ci, vous mettre d'accord en groupe, pour dire... Ok, concernant l'inflation particulièrement, voici quelles sont les théories qui en parlent et quels sont leurs critères spécifiques qui les distinguent. Ici, il ne s'agit pas d'apprendre le cours et de le recracher. Il s'agit de réfléchir véritablement sur un sujet concret, l'inflation. Qu'est-ce qui distingue les théories économiques La dernière partie était d'autant plus intéressante puisqu'il s'agissait dorénavant que les étudiants de, du groupe se mettent d'accord parfois en, confrontation, en confrontant leurs arguments hein, sur une théorie qui leur semblait meilleure que les autres et ils devaient aller chercher ensemble un texte supplémentaire qui allait supporter leur point de vue. Enfin, ils étaient bien sûr prévenus qu'il y aurait une notation du dossier, vu qu'on est en première année, on parle de 50 à 60 étudiants, c'est compliqué de faire la notation individuelle, surtout quand on fait la notation de groupe, mais qu'on va aller chercher véritablement la contribution personnelle, ça devient difficile. Il a donc décidé de faire une notation de dossier, et de fournir une note de groupe. Euh, il a également e clairement établi une règle de calcul. Il a spécifié que lors de son cours, les heures donc 30 heures de CM sur les théories économiques, eh bien il y aurait également une interrogation, un contrôle terminal sur les théories. Donc il y avait deux évaluations, le travail sur dossier que je viens de vous présenter, et le travail thé théorique, on va dire, plus classique. Et il les a déjà, dans sa tête, présentés ainsi, en disant « Le travail théorique restera pour 70% de la note, tandis que le travail sur dossier continuera pour 30% de la note. » Et afin de noter spécifiquement les dossiers, il a utilisé une grille critériée qu'il a construite à partir du référentiel de compétences que lui et ses collègues avaient déjà construit. Et donc il n'est pas parti d'éléments qui sont, euh, on va dire, uniquement subjectif, il a bien et bien suivi ses plans de bataille communs. Qu'est-ce que ça change pour les étudiants Lorsque je lui ai demandé, tout de suite, Christian m'a répondu qu'il y avait un approfondissement réel du travail sur un sujet complexe, on parle quand même de euh, la genèse et de l'inflation en économie, bon, Voilà, il y a plus simple, il avait dénoté beaucoup plus de questions, d'interactions avec les étudiants, ils semblaient eux-mêmes plus impliqués et plus intéressés. Avant, il traitait également cette problématique sûrement, mais pas de cette manière-là. Et il a également noté une sortie qu'il appelle lui-même, c'est son, son vocabulaire, pas le mien, des stratégies d'apprentissage dites classiques, apprendre et oublier. Il en est plutôt satisfait. Il pense avoir commencé ici un travail à long terme, un travail de mobilisation des référentiels et des compétences plutôt que de la reproduction mémorielle, uniquement. Dans ce cadre-là, il a absolument raison. C'est-à-dire que c'est quand même assez bien soutenu, il a très bien construit sa tâche, on va quand même le signaler ici. C'est-à-dire que quand on fait du travail en groupe, il a très bien perçu, Christian, que mettre les étudiants sur des divergences de points de vue pour les faire pourtant arriver à collaborer, pour arriver à une seule réponse commune, qui doit être justifiée, c'est un travail qu'on peut réaliser en première année sans problème. Et il a commencé à les mettre en autonomie, par exemple en allant leur faire chercher des textes par eux-mêmes, en critiquant la source, etc. Alors, est-ce que c'est facile à faire et à transposer Eh bien, il y a quand même des points d'intention, évidemment. Pour Christian, on est au milieu du guet, comme il le dit lui-même. C'est-à-dire qu'il a actuellement, du coup, ce travail sur dossier et toujours ses 30 heures de CM. Et il aimerait évidemment gagner du temps en les intégrant les uns aux autres. Lui, son idée... Eh bien ce n'est pas de réduire la partie active, mais au contraire de l'augmenter, par exemple en passant ce qu'il appelle une pédagogie inversée, type, par exemple comme une classe inversée, et euh, où finalement, je vais l'expliquer très simplement de manière non exhaustive, mais grosso modo une classe inversée c'est lorsqu'on va fournir des éléments théoriques plutôt en asynchrone et qu'on va traiter les questions et les problématiques liées à ces théories en face à face. Il aimerait vraiment passer à ça, mais pour l'instant, tout seul, ce n'est pas toujours évident. Il compte se faire accompagner dans, euh, dans ce projet. Il a même commencé lui-même à s'enregistrer, à faire des boucles vidéo, mais on n'est pas tout à fait satisfait, et pour ça aussi, on va pouvoir l'épauler. Enfin, les capacités que les évaluations en APC puissent être remontées est également un point d'intérêt pour lui. C'est-à-dire que actuellement, il est très content de ce qu'il a fait, mais remarque que, en effet, ce n'est pas toujours évident. On passe des connaissances à des connaissances et des compétences, et ça ne se voit pas forcément tout de suite sur des papiers, que ce soit sur un ou encore un portfolio. Mais euh, il sait d'ores et déjà que des discussions sont en cours, il y a des outils en construction, et c'est sur la bonne voie. Il prétend qu'il ne faut pas sous-estimer le temps passé à la préparation, sans oublier que Christian a passé quand même pas mal de temps à côté, et euh, qu'il commence ici... Euh, à gagner du temps en intégrant de plus en plus son activité à ce qu'il faisait auparavant. Enfin, et ce n'est pas anodin, c'est accepter que le lien aux étudiants change. Ce qu'il m'a déclaré, c'est qu'il se sentait de moins en moins enseignant-transmetteur d'une connaissance, même s'il l'était toujours évidemment, et de plus en plus facilitateur. et C'était un rôle à la fois qui lui plaisait, mais à la fois qui l'avait quand même, on va dire, étonné, en tout cas. Si finalement on devait faire un résumé en bref de la mise en place de la PC en AES dans le cours de Christian, il faudrait retenir plusieurs choses. Et je vais essayer de les résumer très simplement. C'est qu'en effet, il n'a pas inventé quelque chose de nouveau. Il s'est reposé déjà sur une pédagogie active qui existait. Mais alors, quelle est la plus-value Parce que vous allez me dire que les dossiers, les travaux sur dossiers, ça arrive tout le temps. Oui. Sauf qu'il y a quelques particularités et donc je vais vous les remémorer. La particularité de Christian, c'est que déjà il fait du travail sur dossier, ce qui est déjà très bien, du travail de dossier dès la première année et dès le premier semestre, avec derrière des tâches de conflit, de désaccord recherché chez les étudiants et d'autonomie, ce qui existe déjà beaucoup moins. Ensuite, il l'a fait coller au référentiel de compétences de ses collègues et de lui-même. Et enfin... Ça, ça a été une porte d'entrée pour lui, pour une transformation pédagogique qui continue d'entamer, puisqu'il est au milieu d'une démarche de, de, de véritablement transformation de son propre cours vers des pédagogies plus actives. J'espère ne pas avoir trahi sa pensée, <rire> parce que, évidemment, c'est pas facile de présenter le travail d'un autre, je m'excuse. excuse. Et euh, j'espère pouvoir répondre à quelques questions, sinon, je pense qu'on les notera et que je lui poserai en direct, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie pour votre attention. Merci Arnaud. Est-ce qu'il n'y a que quelques questions dans la salle Oui, le oui. micro, s'il vous plaît. Grégory, merci. Il arrive. Merci pour la présentation, et puis pour l'exercice, effectivement, de présenter le travail de quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas si la question s'adresse vraiment à vous ou à la personne que vous remplacez. On verra. On verra. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur le, sur, sur le slide qui était « Qu'est-ce que ça change pour les étudiants ?» Là, moi, je vois beaucoup de choses qui sont du, du ressenti de la part de, de l'enseignant. Il est content, il a l'impression que... Voilà. Mais, et en particulier, euh, on sort de la stratégie apprendre et oublier. Mais qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer, ça euh, Moi, rien. Hein. C Alors, non, non, ça, mais c globalement, même à la cellule apprendre, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que cette... Euh, c'est même... de Christian Colétis, val c'est pas les miens hein. Ou de la cellule apprendre. Rien n'est écrit par le Okay, euh, je... euh, moi, euh, peut-être je peux tenter une interprétation, mais c'est vraiment euh, sans filet. Euh, je, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que par moment, nos étudiants, enfin, ou ses étudiants, il avait l'impression qu'ils avaient, avaient oublié parce qu'ils restituaient pas convenablement les, les connaissances. Et j'ai l'impression qu'il a l'impression, euh, au cours de ce travail de groupe dans lequel ils, sont, euh, notamment, ils collaborent, que d'abord, ils travaillent plus et que du coup, les, les, les, les concepts de la matière sont plus souvent mobilisés par, euh, par les étudiants qui sont actifs, et que donc, ils, les re, ils retiennent mieux les concepts de la... Moi, ce que j'interprète, à la lumière, ce que nous dit la pédagogie active, c'est-à-dire que quand euh, on multiplie, on l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs Sébastien l'a dit, quand on multiplie les canaux euh, et les modalités pédagogiques, si on ne fait pas une seule activité, mais deux, trois, quatre, pour le même, même objectif de, de, de, de concept à apprendre, euh, ça, la, la, la recherche nous dit clairement qu'on apprend mieux quand on... On tape plusieurs fois sur le clou de différentes façons, pas seulement tout le temps avec un marteau. Et, et voilà, je, moi j'interprète comme ça, maintenant euh, ça moi, donc, dans moi. dans l'interview interview que j'ai faite de, de Christian, ça allait un peu dans ce sens là, où euh, il me parlait de, euh, j'en ai un peu marre de la restitution euh, mémorielle. <rire> je fais ok et euh, il continue d'en faire, hein, euh, comme on a dit, il a toujours des questions sur les théories, même s'il si n'y a pas que de la mémoire, il y a du raisonnement dedans, on est bien d'accord, même si c'est du devoir sur table. Mais euh, ouais, il a vraiment l'impression, comme le disait Jean-Louis, qu'avec euh, ce travail sur dossier en groupe, et, et cela de manière un peu hâtive, hein, vraiment euh, L1, euh, P1, il commençait à actionner des leviers qui étaient complémentaires, hein, qui n'étaient pas opposés euh, dans l'apprentissage, quoi. J'entends je, je, et je mets pas en doute hein, le fait qu'il que, que y ait ça, mais dans toutes vos phrases, y a, il a l'impression qu'on a l'impression que... J'ai que son témoignage, c'est-à-dire qu'il n'a pas non, mais... pris d'indicateurs sur lesquels on pourrait se reposer euh, factuellement, qualitativement, qualitativement on peut, quantitativement. Alors Je vais moi. poser la question plus brutalement. Est-ce qu'il y, est y en aura un jour de ces indicateurs alors, oui, je pense que alors il y en aura probablement à l'USMB quand tout le monde sera passé en approche par compétence, on fera des évaluations par comme ça. Euh, Sébastien en a un peu parlé. Euh, Peut-être Myriam, tu pourras compléter. À, à, sur ce point, euh, mais euh, je, vais, je vais dire deux choses, une positive, une négative. Pour ce qui est de les étudiants ont réclamé plus de TD, c'est vrai, puisqu'on fait des commissions pédagogiques, et que cette phrase, c'est moi qui lui ai dit au retour d'une commission pédagogique. Donc le premier critère, c'est le retour des étudiants. Les étudiants, sur ce cours, sont très contents. Alors c'est vrai qu'ils trichent un peu, ils viennent vous voir pour avoir quelques infos sur l'inflation. Là, et c'est la deuxième chose plus plus difficile pour nous dans ces disciplines-là, c'est que, et moi je m'en suis rendu compte hier, alors je ne sais pas si tu voudras en parler, mais euh, ce qu'a qu testé Cli, euh, Christian, euh, c'est que du travail à distance, donc euh, il, il évalue, tu vois, un peu, on ne sait pas trop ce qu'il évalue. Il dit qu'il évalue un truc, le travail en groupe, je ne sais pas s'il l'a évalué, euh, donc... Je sais quelles sont les compétences qu'il y a derrière. Il y en a certaines, c'est sûr qu'ils les évaluent, certainement pas toutes. Euh, donc je pense qu'un des premiers thermomètres, c'est le retour des étudiants. Et ça, franchement, ils ont, ils ont aimé. Euh, on le faisait avant, hein, puisque c'est ce qu'on appelait des TD, hein, Donc. Euh ça change rien, sauf que maintenant, on appelle ça l'approche par compétence. Et du coup, on formalise un peu mieux. Euh, moi, je pense que la difficulté, c'est d'annoncer une compétence, et, et je, le, je, le, je le vis, en fait. On annonce une compétence, on a l'impression qu'on va l'évaluer, et quand on a les mains dans le cambouis, on se dit, oula, oula, ils sont trop nombreux, est-ce qu'il a bien fait ça, lui Attends, j'ai rien vu, attends, faudrait qu'il repasse. Enfin, et, et je pense que... enfin. Je parle, je parle pour moi, mais on a des progrès à faire. Hein, parce que quand naïvement on écrit sur le papier, s'intégrer dans un groupe, euh, ben va évaluer ça. quoi. Va mettre la mise en situation. Euh, ah ben oui, attends lui. Alors t'envoies un sur le côté, tu dis, ben, pourquoi tu travailles tout seul Non, non, mais on s'est réparti le travail. Et je me dis, est-ce que c'est une bonne intégration, pas une bonne intégration enfin, Et donc je pense qu'on en est là. Et le travail qu'a fait Christian, il est... Il est remarquable, mais il reste à distance. Donc il permet d'évaluer des compétences euh, qu'on peut évaluer à distance. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce qu'on annonce comme compétences, parce que moi, je me rends compte que je vais réduire ma liste. Hein. Merci d'ouvrir ce grand chantier à midi moins 5. Parce euh, que c'est bien beau de les annoncer, mais de les a... évaluer... Non, ouah. si tu peux passer le micro derrière, s'il te plaît. Il y a une dernière, qui... une dernière question. Que on ne va pas manger trop tard non plus. C'est une remarque, oui. Oui, bah tu peux... Prends le micro, prends le micro, merci euh, Sébastien. Oui, je voulais juste rebondir sur cette remarque qui me semble très juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour avoir une réponse et des éléments d'information sur le point de vue des étudiants, eh bien, il faudra les interroger. Donc ça supposera une enquête, euh, une recherche, euh, mais en tout cas quelque chose à la dimension de l'université sur comment ils voient ce changement et qu'est-ce que ça change éventuellement concrètement pour eux. Donc il faudra à un moment donné intégrer cette, cette dimension réflexive... Euh, forcément pour tirer un bilan concret d'NCU2 et de l'approche par compétence. Merci de cette remarque, je crois que de toute façon l'évaluation des enseignements par les étudiants c'est un chantier qui nous occupera aussi dans les mois à venir. À moins qu'il y ait vraiment une question absolument... Alors une conclusion par Richard et puis après on... Mais je sais pas si on veut vraiment terminer là-dessus mais... <rire> non mais, enfin, oui, euh, rendre les étudiants contents c'est facile en fait, hein. mais c'est pas... Enfin... Oui, non, oui, non, oui. Ah non, mais enfin, enfin, je, je, je, je, vous dis ça. Oui, les rendre mécontents aussi, <rire> mais enfin, je, je, justement, je, je, la semaine dernière, j'ai donné un cours duquel j'étais absolument pas content, où j'ai eu l'impression et eux étaient super contents. J'ai scénarisé un jeu et de les faire euh, activement participer à un truc. Ils sont tous venus me voir vraiment en me disant, waouh, c'est génial et tout. Et moi, en repensant après à ce que j'ai fait, c'était raté. C'est-à-dire qu'ils s'étaient amusés effectivement pendant une heure et demie, mais j'ai réalisé après que. L'objectif pédagogique que j'avais mis en œuvre, en fait, était complètement. C'était un échec total. Et il n'y a pas de problème. Je ferai ça mieux la prochaine fois. Mais c'est extrêmement délicat oui, cette alors, question de. Je... Les étudiants demandent ceci. Je, est pe... pas... je pense qu'on n'est pas du tout là-dessus. Quand je parlais d'évaluation essentiellement par les étudiants, c'est quelque chose qui est relativement codifié. On ne parle pas d'une enquête de satisfaction. Et je pense que dans ce que Sébastien évoquait tout à l'heure, quand il dit je vais en enquêter auprès des étudiants, c'est sur des aspects très concrets de de ce qui a été vécu en cours. Oui. Oui, et plus généralement je pense qu'il faudra effectivement qu'il y a un retour à quelque chose d'un peu approfondi au niveau d'une enquête. Oui, oui, bien sûr. Alors effectivement, et c'est peut-être on va terminer là-dessus. Euh, il faut savoir, savoir peut-être apporter, apporter avant midi. <rire> avant midi, euh, je veux peut-être Je vais conclure là-dessus. Euh, L'approche par compétence convoque clairement les pédagogies actives et là on a un corpus scientifique de recherche extrêmement euh, fourni qui euh, nous dit que les pédagogies actives favorisent l'apprentissage en profondeur. Voilà, je vous renvoie, on pourra en discuter à l'occasion du repas pour avoir quelques, quelques références bibliographiques là-dessus. Voilà. Donc on a parlé des mises en situation, les mises en situation s'apparentent aux pédagogies actives qui ne sont pas d'aujourd'hui hein, d'ailleurs, qui, qui, qui, qui sont relativement anciennes, et euh, la, les pédagogies actives dans leur grand ensemble, je ne vais pas avoir le temps d'évoquer ici, sont effectivement connues pour être euh, des facteurs d'apprentissage en profondeur, L'eau en profondeur étant aussi théorisé euh, comme... Euh, quelque chose de référencé dans la littérature. Euh, voilà, je vais vous ter terminer là-dessus, pas vous faire manger trop tard. Vous avez le buffet qui est à votre disposition ici. On reprend le travail par un retour d'expérience du portfolio et au niveau des scolarités aussi, de la diplomation, de comment l'approche par compétence impacte le, euh, les, le fonctionnement des modalités de contrôle des connaissances et des compétences au niveau des scolarités, et puis un retour d'expérience aussi via le portfolio. Donc on reprend les travaux à 13h30. Merci pour votre participation cette, cette matinée.